Ma playlist parle d'expériences paranormales que j'ai vécues moi-même et qui ont eu un effet traumatique sur moi. Euh, J'en parle très peu à mon entourage euh, sauf quand l'occasion se présente euh, mais ce sont des histoires qui sont euh, très difficiles à avaler par mon entourage qui sont en plus très difficiles à avaler par moi. Euh, et donc c'est pour ça que je fais cette playlist aussi euh, pour, un peu, pour un peu avoir la vie euh, La vie ou, ou le témoignage de certaines personnes euh, Dans les commentaires ou, euh, ou même des personnes qui sont simplement passionnées Et qui sont intéressées par le sujet Je pense aux parapsychologues euh, Qui pourraient peut-être suivre ma chaîne Suivre mes vidéos Et euh, globaliser un peu tout ça, pour, euh, pour donner un avis. Euh, voilà, euh, ma petite histoire du jour, euh, elle est assez bizarre à raconter, euh, voire même bizarre à croire aussi, parce que ça ressort tellement de l'ordinaire qu'on se demande est-ce qu'elle n'est pas folle, euh, mais ça a été vécu vraiment intensément. Euh, et avec euh, beaucoup de vérité, beaucoup de, euh, beaucoup de persuasion, euh, et d'une manière totalement naturelle. Il euh, y avait des raisons à tout, et euh, rien ne s'est fait par hasard. Je suis jeune, je dois avoir entre 7 et 8 ans, euh, mes parents s'engueulent parce que ma mère, me forçant à, à étudier mes leçons jusqu'à ce que je les connaisse, même tard le soir, euh, occasionnait des crises, de, des crises de colère et des crises de panique de ma part. On m'entendait dans toute la maison, donc ça, ça réveillait mon père, mon père se levait, et mes parents commençaient à se battre, surtout mon père qui envoyait un peu de tout et n'importe quoi au visage de ma mère. Ça a été la nuit de trop. Euh, ça a été une violence de trop. Je ne savais pas où me mettre ni quoi faire parce que je me voyais déjà comme un punching ball pour mon père. Euh, J'ai commencé à me reculer petit à petit de leur dispute. Encore un peu plus. Et là, j'entends une voix qui va me dire, faire un pas en arrière. Donc je vais faire ce pas en arrière. Et en faisant ce pas, ce pas en arrière, il y a un espèce de rideau qui s'est vraiment mis entre moi et mes parents. Et ce rideau, c'est un peu comme une vitre en fait. C'est plus une vitre qu'un rideau. C'est une vitre double vitre, pardon, double vitre, avec à l'intérieur tout, tout tout tout tout tout tout plein de petites étoiles. De mon côté, c'était doré, et de leur côté c'était bleu nuit, euh, mais cette vitre là permettait que émotionnellement je ne sois pas touchée par la violence de mon père et par la violence de ma mère entre autres qui ne faisait que se défendre euh, et puis j'ai senti une main se poser sur mon épaule j'avais un peu peur de voir ce rideau ça me, ça me choquait un peu et en sentant cette main posée sur mon épaule j'ai entendu N'aie pas peur.